Contient des bâtiments remarquables. La bibliothèque d'Alexandrie contient des livres des quatre coins du monde. Elle a été fondée en Alexandrie en 288 avant Jésus-Christ. Cette bibliothèque a été brûlée entre -48 et -648. Le phare d'Alexandrie a été créé entre -299 et -289. Il est en marbre volant et il est considéré comme la septième des sept marvels du monde.